Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, euh, voici l'évolution de ma culture de cannabis. Écoutez, on est passé en floraison, on a changé le cycle de lumière, 12 heures ouvertes, 12 heures fermées. On sait qu'auparavant on était à 18 heures ouvertes, 6 heures fermées pour la croissance, la période de veg. On a aussi changé les nutriments. Euh, je suis vraiment chanceux là, avec 6 euh, nutriments il euh, y a vraiment là, une marche à suivre. Il y a le nombre de millilitres qu'il faut mélanger à chaque litre d'eau, donc une solution à, à faire et elle n'est pas la même que celle de la période de veg, la période de croissance. Il y a des petites différences avec euh, la période de floraison. Mais il y a beaucoup, beaucoup euh, de nutriments qu'on utilise dans les deux cycles. Comme je vous dis, euh, j'ai enlevé deux produits et j'en ai rajouté quand même, là, euh, cinq. Quand même, euh, sur les cinq que j'ai rajoutés, il y en a quelques-uns que je n'utilise pas pendant toute la floraison des produits, là, des nutriments que j'utilise en début de floraison et d'autres à la fin. Donc, j'ai hâte de voir les premiers pistilles. Ça va être le premier indicateur que les fleurs, les buds vont apparaître. Deux choses, on s'attend à deux choses de cette grow-là, de cette culture-là. On a hâte de voir le nombre de grammes. Il euh, y en a qui disent que j'ai 10 plans. On sait que j'ai 8 gros plans, 8 plans là, qui nous suit depuis le début. Et j'ai rajouté 2 deux, euh, deux clones euh, d'une mère couche-couche que, que, que j'ai. Si vous n'avez pas vu la vidéo là, de la mère couche-couche, c'est -couche, sur mon Patreon. Pour 1$ par mois et je remercie tous les membres patreon là, qui me supportent. C'est grandement apprécié et ça m'aide beaucoup. Donc 4x4, ben, 4, ma tente 4x4, on s'attend à combien de grammes j'espère avoir 454 grammes. C'est une livre. Euh, plusieurs personnes euh, ont crié euh, très haut, très fort de mettre ma culture en floraison euh, au plus calice euh, plusieurs personnes trouvent que mes plants étaient très gros euh, mais je vous rassure que il euh, y a encore de l'espace euh, plusieurs m'ont dit que les plants vont doubler, certains m'ont même dit tripler en grosseur j'ai pas encore installé mon euh, filet, mon scrog euh, je pas vraiment l'impression que j'en ai besoin à cette période-ci. Comme je vous dis, de haut, comme présentement, la caméra, vous ne voyez pas, mais il y a encore de l'espace. Euh, je vais encore faire une défoliation euh, après les 15 premiers jours de floraison. Quand ça va faire 15 jours que je suis en floraison. Je vais encore faire une défoliation. Je vais encore euh, enlever tout ce qu'il y a en dessous qui a repoussé. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai euh, coupé le dessous euh, des plans. Là, pour donner plus d'énergie au reste du plan. Oh là, la caméra, faut qu'elle lâche. faut pas qu'elle lâche. OK, ça va très bien. Donc, comme je vous dis, j'ai encore de l'espace. J'espère avoir 454 grammes. Euh, des fois je suis un petit peu négatif j'ai un petit peu l'impression de... peut-être que je ne l'aurai pas et la qualité, on a hâte d'avoir la qualité ça va t être du 4A comme Broken Coast est-ce que ça va être du 4A comme Root Base ou ça va être du 3A ou on voudra pas le fumer pantoute euh... J'ai quand même confiance euh, d'avoir au moins du 3A. J'ai quand même sorti là, euh, du beau cannabis euh, cet été à l'extérieur. Encore une fois, c'est une vidéo sur Patreon. Euh, pour 1$ dollar par mois, vous pouvez toutes voir ces vidéos-là. Donc, j'espère avoir une meilleure qualité que le cannabis que j'ai fait pousser à l'extérieur. Non seulement à l'extérieur, euh, j'avais utilisé seulement du... Euh, Oh là, le mot me manque. Peu importe. Puis là, présentement, j'ai euh, utilisé des nutriments, de l'engrais. J'essaie de trouver le mot là, que j'ai utilisé. C'est. vous savez, les restants de table, là. Écrivez donc dans les commentaires. Là, euh... Le compost! J'avais utilisé un très bon compost pour mon cannabis à l'extérieur. Ça donne un très bon résultat. Mais quand même.. Euh... On était loin d'avoir du 4A Broken Coast avec le cannabis que j'ai fait pousser à l'extérieur. Il y a aussi la lumière. Hein? On voit ici là, que j'ai la SF-4000 de Spider Farmer. Et que c'est fort. Très, très puissante. Présentement, elle est à 60% de son intensité. On va la pousser à 90% et 100% de son intensité vraiment à la fin de la floraison. À la compté du premier jour que je vais voir le pistil, là, les premiers pistil... Euh, ben écoutez, de, depuis que j'ai tourné ça en 12-12, je vais calculer euh, 8 semaines, parce que je donne des nutriments pendant 8 semaines, et la 9e, 10e et 11e semaine, zéro nutriments, seulement de l'eau. Euh, Dites-moi si je me trompe, j'appelle ça un, un leaching, hein, la façon là, de flocher euh, ma terre. Je ne veux pas flocher, moi, mes nutriments, comme plusieurs personnes font, hein, mettre une très grosse quantité d'eau pour vraiment là, euh, vider la terre là, des, des, des nutriments. Mais moi, ce n'est pas cette technique-là que je vais utiliser. Je vais vraiment donner seulement de l'eau les trois dernières semaines. Pour que la plante euh, puisse prendre tout ce qu'il y a dans la terre et prendre tout ce qu'elle a à la fin là, pour survivre, pour, euh... ça va être ma façon de faire, ça va être ma façon de faire, leeching je crois, leaching et non pas euh, flusher. Donc ça va être euh, 11 semaines, 8 plus 3 donc, 11 semaines, ça fait 77 jours à partir de la première journée dont je vais la mettre en 12-12. <cười> Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Euh, J'espère là, que vous êtes euh, très excités de voir ce que ça va donner. Et on va voir là, euh, la quantité, la qualité... Et puis j'espère avoir euh, des bons buzz. Est-ce que les phénotypes différents vont donner des goûts différents? C'est supposé se rapprocher quand même. Mais on peut voir déjà des grosses différences, là, euh, surtout dans le Gorilla Skittles. Qui a poussé en Sativa et l'autre euh, en hybride Indica. Mais vraiment, je suis vraiment surpris d'avoir le Gorillaz Ghiddles. Phénotype numéro 1. Là, euh, carrément là qui pousse en sativa donc je vais vous montrer ma tente là euh, les huit plants plus les deux petits regardez les deux petits ici sur un coin j'ai enlevé le plus que je pouvais en dessous euh, les plants n'ont pas tout été fait parfaitement à la quinzième journée de floraison je vais euh, refaire une défoliation euh, défoliation parfaite. Donc on peut voir quand même là, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Le but c'est vraiment de remplir la tente. Mes plans mesurent entre 15 et 24 pouces. Mon plus petit 15, mon plus gros 24, vous l'avez compris. Et beaucoup beaucoup beaucoup du reste, tout le reste de mes plans finalement sont à 18. Donc, on, on se laisse là-dessus. Laissez un commentaire, donnez un pouce. Et on se revoit là, très bientôt dans une prochaine vidéo. Puis, euh, dites-moi donc euh, combien vous pensez de grammes que je vais avoir dans cette 4x4-là. Même si on met un plan, 9 plans, 10 plans, 4 plans, c'est pas le nombre de plans, c'est vraiment combien de grammes que tu as sorti dans ta 4x4. Alright. Je vous laisse là-dessus, je vous adore. Peace.